Zotero, Zotero, Donc, qu'est-ce que c'est C'est un logiciel de gestion bibliographique. C'est un logiciel libre. Ça veut dire que vous ne payez pas pour l'installer et pour l'utiliser. Et il s'améliore au cours du temps de manière très intéressante. On en est à la version 5. Vous pouvez l'installer sur Windows, Mac et Linux. Ça vient avec deux éléments. Tout d'abord, vous allez installer ici le programme Zotero. Et ensuite, dans votre navigateur favori, qui peut être Firefox, mais ça peut être aussi Chrome, euh, ça peut être euh, Safari, euh, Opera peut-être aussi, euh, et bien, vous allez installer un connecteur. C'est-à-dire que vous savez que maintenant, dans les, dans les navigateurs Internet, vous pouvez rajouter des petits programmes, des petites extensions. Alors ici, le connecteur, c'est une extension qui va permettre de faire une passerelle entre la page que vous visitez actuellement est Zotero. Et vous allez voir que si vous êtes sur certains sites web, eh bien, il va être capable de récupérer la référence bibliographique qui se trouve affichée présentement. Alors, on va faire ces tests-là aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas d'installer aussi le connecteur. C'est vraiment le complément indispensable du logiciel Zotero. Alors, sur mon poste ici, on peut voir que j'ai ici mon connecteur Zotero qui est installé. Regardez en haut. J'espère que Ma face ne vient pas cacher cette option. Vous avez en haut ici une petite icône Zotero, comme ceci. Et le programme Zotero est là. Alors, nous allons voir dans une première étape comment faire pour récupérer, importer automatiquement des références. Pourquoi ben, Le but de Zotero, c'est que ça vous fasse gagner du temps. Hein, on est là pour que Zotero nous, nous, nous fasse le travail de force de fastidieux d'aller euh, travailler et de rédiger une bibliographie. Alors, ce qu'on veut aussi, c'est qu'il nous récupère facilement des, ré des, des références. Je suis ici dans le catalogue Atrium de la bibliothèque. Vous pourriez faire l'expérience dans tous les catalogues de bibliothèques d'université, je dirais 99%, et bien vous allez être capable de récupérer des références et de les envoyer dans Zotero. Si ce n'est pas le cas, et bien euh, contactez votre bibliothèque et puis dites-leur, euh, hey, il va falloir que vous rentriez au XXIe siècle, faites-nous une passerelle vers Zotero. Alors, quand on arrive sur une liste de résultats, je vais relancer le, la recherche. Donc là, je lance une recherche sur le board game. La page finit de se charger. Quand la page a fini de se charger, parce que si elle charge encore, le, le connecteur, il n'a pas très bien compris. Quand la page termine de se charger, on peut voir que le connecteur s'est transformé en petit dossier jaune. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il a repéré déjà que ça, c'était des références. Si je clique dessus, eh bien, je vais pouvoir récupérer plusieurs références d'un coup. C'est intéressant. En général, ce n'est pas ça qu'on fait. Parce que là, ça, vous allez potentiellement transformer base Zotero en énorme monstre obèse de références. Le mieux, c'est d'y aller à la pièce. Vous voyez, vous sélectionnez bien qu'est-ce que vous voulez mettre dans Zotero. Et on pourrait déjà faire ça. Alors, ce qu'on va faire, on ne va pas faire l'importation en lot, on va y aller à la pièce. Alors là, je... ah, ça c'est très intéressant pour moi. Je vérifie, je clique sur la référence. La page termine de se charger, on attend un petit peu. Ça y est. Je regarde. Ah oui, ça c'est vraiment très important. Ça va sûrement m'aider dans mon travail. Alors, regardez, ici maintenant, le connecteur s'est transformé en petit livre. Si je clique dessus. Eh bien, la référence arrive dans Zotero. Je vais déplacer mon, mon icône ici. J'espère que c'est ce, bon. On peut voir ici, type de document, livre, titre, auteur, collaborateur, blablabla. Bla, bla, bla, bla, bla. Donc, vous voyez, il vous a récupéré une référence complète, séquencée dans des cases. Et du coup, Zotero, plus tard, va pouvoir nous générer une bibliographie selon n'importe quel style. Alors, c'est exactement ça qu'on veut. Alors, voici comment est-ce qu'on fait quand on interroge un catalogue. Vous pourriez faire ça dans, comme, comme j'ai dit, tous les catalogues de bibliothèques universitaires, très souvent dans des bibliothèques euh, municipales. Pas toujours, mais souvent. La BNQ, ça marchait pas très bien euh, ces derniers mois. Alors, on espère qu'ils vont améliorer leur connecteur, euh, leur connexion Zotero. Euh, ça marche bien aussi dans Amazon, le catalogue des livres qu'on n'a pas encore acheté pour vous alors si vous repérez une référence dans Amazon un livre très récent vous allez voir le même connecteur Zotero va être capable de récupérer la référence vers Zotero alors on est très content de nous sauver beaucoup de temps comme ça je vais récupérer une deuxième hop, elle arrive comme ça dans mon Zotero ce que vous pourriez faire ça serait, alors on va aborder ça en détail plus demain mais ce que vous pourriez faire dès à présent, ça serait de vous créer un petit espace, c'est-à-dire une collection, nouvelle collection. Vous voyez, je suis dans ma bibliothèque, clic droit, nouvelle collection. Et puis là, je vais l'appeler Quai d'arrivée. Et dans Quai d'arrivée, je vais placer toutes les références intéressantes qui viennent d'arriver aujourd'hui. À côté de ce quai d'arrivée, vous aurez votre collection thématique dans laquelle vous mettrez seulement les documents que vous avez évalués comme super importants et que vous allez citer un jour. Parce que des fois, dans le quai d'arrivée, il y a des choses que vous pensiez intéressantes, mais ça ne l'est pas finalement. Alors, on pourrait l'appeler aussi à évaluer. Donc, avant de placer votre référence dans Zotero, dans une collection bien à vous, dans une belle boîte, eh bien, vous faites un espace intermédiaire, comme une zone tampon, et puis vous dites, ah, bah ben là, d'abord, je vais évaluer si c'est vraiment intéressant pour moi avant de le placer définitivement. Et du coup, vous cassez le flux des références qui arrivent dans vos Zotero, parce que souvent, quelque chose qu'on a remarqué, c'est que, vous avez une énorme bibliothèque de base de références Zotero, mais euh, toutes vos références sont perdues à l'intérieur. Alors là, ça permet un peu de casser le flux de tout ce qui rentre dans votre dans votre bibliothèque. Et regardez, alors je vais aller sur un autre outil. On va aller dans Google Scholar, je lance là aussi une recherche. Là aussi, je suis sur une liste de résultats et j'ai mon fameux petit dossier jaune je pourrais décider de récupérer celle-ci dans ma bibliothèque. OK. Et là, je pourrais avoir le choix. Vous voyez, je peux le mettre ou bien dans ma bibliothèque, c'est-à-dire non classée, ou bien dans quai d'arrivée. Alors, c'est ce que je vais choisir. On va vérifier. Effectivement, elle est bien dans quai d'arrivée à évaluer. Toutes les références de votre Zotero seront toujours dans ma bibliothèque. Ma bibliothèque, c'est la liste complète de toutes vos références. Et là, on comprend que ça devient intéressant de se créer des collections. Ça fait des petits bouquets de références classés selon des thèmes, selon des méthodes. Alors là, du coup, on voit que ben, aujourd'hui on a trouvé trois références, mais ça nous fait aussi trois références à évaluer. Est-ce que c'est vraiment pertinent pour moi dans mon travail Et ça, vous le saurez que quand vous le lisez. À propos de Google Scholar, et des bases de données en général, vous remarquerez que il est possible de créer une référence sur la base de données, ou sur Google Scholar, mais c'est aussi possible de se créer une référence, non pas ici, mais sur le site web qui héberge la revue. Et c'est souvent ce que je préfère, parce que la référence qui est créée ici est très intéressante, mais elle est souvent assez pauvre, c'est-à-dire que vous n'avez pas tous les auteurs, ou alors il y a juste les prénoms, il n'y a pas le résumé, tandis que regardez, je vais. Alors, j'ai déjà créé euh, Board Game aussi. Il est où celui-là Il est là. Voilà. Donc là, je vais aller sur le, la revue électronique qui héberge cet article, comme ceci, et je dis Zotero. Alors là, on voit que comme on est arrivé sur un document, il a repéré que c'était un article révisé par les pairs. alors du coup, j'ai une petite page blanche. Si je clique dessus, il me récupère le, euh, le PDF. En plus, ça me garantit aussi qu'il va aspirer le PDF de manière plus sûre. Parce qu'il peut le faire déjà depuis Google Scholar, mais là, souvent, quand on est sur la page web de la revue, il y a plus de chances qu'il réussisse à aspirer le PDF. Donc. donc, ça nous sauve des clics. On va aller maintenant vérifier. Regardez, ici, j'ai la référence qui a été récupérée de G-Store, celle que je viens de faire maintenant. Il y a un beau résumé, toutes les informations sont là, ça fait vraiment une fiche de très bonne qualité. Et là, oh, ah ben là c'est un peu plus pauvre, Vous voyez, il manque le volume, le numéro, le résumé, ça veut dire qu'il ben, va falloir que je les colle, copie-colle moi-même à la main. Là, vous voyez aussi, il y a un tiré long entre les pages, alors qu'il faudrait avoir un tiré court. Sinon, il va être un peu perdu quand il va générer la bibliographie. Alors, souvent, quand vous faites des fiches sur des bases de données, bah, c'est intéressant, mais euh, allez voir et comparez avec le site web qui héberge la revue. Et normalement, sur ce site web-là, vous aurez une fiche de bien meilleure qualité. Alors ici, si je déroule les deux références, on peut voir que dans les deux cas, il m'a récupéré le PDF. Ça, c'est bien. Ce que je vais faire, c'est je vais enlever ici les PDF. Et là, comme j'ai la même référence, je vais me dire, est-ce que Zotero a été assez intelligent pour me repérer des doublons Alors, on va aller dans doublons ici. Puis là, oh, fantastique. Il a vu que c'était la même. Alors, je vais lui demander de fusionner ces deux doublons. Le fait d'être dans doublon et de sélectionner une des deux références, eh bien, ça me présente sur le côté droit une fenêtre qui s'appelle Fusionner. Je pourrais choisir laquelle des deux références est la référence principale. Ah, c'est celle-là, la référence principale. Et ensuite, je pourrais même, si la référence principale n'est pas satisfaisante, je pourrais même choisir entre les deux quelle est la référence que je veux alors là c'est un peu évident, c'est vraiment la principale qui est la meilleure mais des fois il pourrait manquer des informations alors on pourrait choisir entre les deux, qu'est-ce qu'on veut et du coup on a vraiment le meilleur des deux références qui se retrouvent fusionnées fusion et désormais je n'ai dans ma bibliothèque qu'une seule référence ça, ça a été récupéré répercuté ici évidemment comme ceci Maintenant, je vais boire un peu. Maintenant, euh, comment distinguer des références que l'on a vérifiées, que l'on a nettoyées, que l'on a validées de références qui sont encore un petit peu brutes et qui sont arrivées d'outils de recherche, des fois bah, qui n'ont pas généré des fils Zotero de très bonne qualité Eh bien, on va utiliser l'onglet marqueur. Alors, vous voyez ici il y la marqueur. Et comme celle-là, on l'a vraiment bien vérifiée. Là, on est allé... On ne peut pas faire mieux. Elle hein. est vraiment très, très bien. On va dans marqueur, qui est un onglet ici, de cette référence. Et on va rajouter le marqueur nettoyé. On va aller même plus loin. J'ai rajouté le marqueur nettoyé ici. Il est apparu dans le nuage des marqueurs ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais survoler, nettoyer, je vais faire un clic droit de la souris et je vais lui attribuer une couleur. Et je vais dire la couleur au lavande. La couleur des assouplissants, comme ça on pense que c'est nettoyé, ça sent bon. C'est super, c'est prêt à être cité dans mon travail, les yeux fermés. Parce que Zotero va vous faire une bibliographie entre guillemets parfaite, mais à une seule condition et ça, on ne pourra pas l'automatiser, c'est que toutes les références que vous voulez citer soient bien vérifiées, validées, nettoyées. Si jamais il y a des informations qui manquent, ça vous fera une bibliographie erronée. Si jamais il y a des informations dans les mauvaises cases, de la même manière. Si jamais il y a des fautes de frappe, pareil. Alors, il faut vraiment que les informations soient bien vérifiées, validées ici. Et ça, on ne peut pas l'automatiser. Hein. On va voir qu'on peut automatiser beaucoup de choses dans Zotero, mais là, c'est la seule étape que vous devez faire vous-même manuellement. Euh, votre petite enquête, des fois, pour trouver c'est quoi vraiment l'année de publication, est-ce qu'on est sûr, tous les auteurs sont bien là. On ne peut pas échapper à cette étape-là. Aussi, vous n'allez nettoyer profondément vos références que ce que vous voulez citer. Vous allez faire un peu un coût-bénéfice, parce que souvent dans notre base Zotero, on a 200 références, c'est 200 documents très intéressants, mais dans notre travail, en fait, on va en utiliser que 40. Alors, ne nettoyez que ce que vous voulez citer. Ça vous permet de sauver du temps, de l'énergie. C'est parce que c'est vraiment une, une tâche fastidieuse de nettoyer euh, ces références, les valider. Alors, vous faites un coup bénéfice. Est-ce que ça, je vais le citer Si oui, je m'en vais la nettoyer. Euh, c'est ça. Alors, on continue. Donc, on a vu comment faire pour récupérer des références dans des bases de données et sur des ensembles de revues en ligne. Ici, je vais faire la même chose, je suis sur PubMed, je pourrais créer ma référence à partir de PubMed, on va l'envoyer dans « Evaluer ». On pourrait aussi aller sur la revue qui diffuse cet article. Et quand la page termine de se charger, eh bien, on récupère la référence. Et on ira comparer les deux à nouveau. <rire> Parfois, quand vous êtes sur un document électronique en ligne, par exemple ici un PDF, eh bien, il vous ouvre directement le PDF dans le navigateur. Et là, vous voyez que le connecteur s'est transformé en petite icône PDF. Alors, qu'est-ce qui va se passer eh bien. On va tout simplement cliquer sur cette icône qui va me récupérer là aussi le PDF dans nos Zotero. On attend un petit peu. Hop, voilà. Et on voit, euh, attendez, euh, c'est bien celui-là. Oui, c'est ça. On voit que la référence est récupérée. On est chanceux. Il a réussi à faire un minimum de fiches. Mais vous voyez, là, il va falloir que je fasse un bon travail de nettoyage parce que c'est très incomplet. Alors, il n'a pas été capable de faire une très bonne fiche, mais c'est déjà un embryon de, de choses intéressantes. Dans certains cas, eh bien, il ne va pas être capable de le mettre dans une fiche. Regardez, j'ai un autre exemple ici. Donc là, ça s'est bien passé. Ici, je suis sur un communiqué de presse de l'OMS. Je fais la même chose. Je récupère mon PDF qui arrive dans Zotero. Et là, il reste tout nu, tout seul, dans ma base Zotero, mais il n'est pas enrobé dans une fiche. Vous voyez, chaque fois, les PDF ici sont à l'intérieur d'une référence. Et bien là, mon pauvre petit PDF, lui, Zotero, n'a pas été capable de repérer. Qu'est-ce que c'était Il n'a pas été capable à l'intérieur de repérer des identifiants ou bien des métadonnées, et du coup, ben, il fait ben, des boutons. De voilà, je te laisse là tout seul. Alors ce pauvre petit PDF tout nu, eh ben, on va l'habiller. Comment est-ce qu'on fait ça On va faire un clic droit de la souris. Clic droit, et là, on va dire créer un document parent. Dans le sens où le PDF est, un, est une référence finie. Voilà. Donc là, désormais, le PDF est dans une référence. C'est à nous d'aller compléter cette fiche. Qu'est-ce que c'est Alors c'était quoi C'est un communiqué de presse. OK. Document de réflexion. On va dire que c'est un rapport. Alors on va choisir type de document, rapport. Ensuite, on va faire un copier-coller du titre. Ta -ta -ta -ta -ta. Copier. Coller. Voilà. Donc là, ça serait le minimum. Et puis après, on verra qu'est-ce qu'on en fait plus tard. Un type de document, titre, on le laisse dans notre base Zotero. Déjà, il est bien formaté, le PDF est dedans, tout se passe bien. Après, on verra quest ce qu'on fait plus tard. Une petite astuce ici, si je veux mettre tous ces caractères majuscules en minuscules, on ne va pas retaper ça à la main. On a juste à faire un petit clic droit de la souris et on dit lettre en début de phrase. Euh, majuscule en début de phrase. Ou bien on aurait pu faire à l'américaine. Si c'est des mots en anglais, pour avoir des majuscules aux mots importants. Comme ça. Alors, voici comment faire. Si jamais votre PDF arrive et il est au même niveau que les références, eh bien, il est bien dans votre Zotero, mais Zotero ne peut rien en faire. Alors, on va le mettre dans une référence, même succincte, même minimum, minimum. C'est pas grave. Mais après, il sera bien formaté. Il sera, euh, il sera bien habillé. Autre possibilité, je suis sur une page web, Azure Séisme, les séismes sur la côte d'Azur. Alors ça, c'est une page très intéressante d'un chercheur amateur qui fait de très bon travail Et j'aimerais bien la citer dans mon travail. Alors, comment est-ce que je fais Eh bien, je vais cliquer sur l'icône Zotero. Vous voyez, là, en fait, il n'a pas reconnu Zotero, que c'était un document particulier, ni une référence dans une base de données, ni dans un catalogue, ni un PDF. Et ça, c'est l'icône par défaut. C'est-à-dire que Zotero dit ben « Là, tu es devant une page web », ce qui est effectivement le cas. Alors, qu'est-ce que je vais faire Je vais cliquer sur ce connecteur Zotero qui va m'envoyer ma référence dans mon Zotero, comme ceci. Il m'a fait une capture du site web. Cependant, ça c'est une recommandation personnelle que je vous fais, euh, C'est pas très intéressant d'avoir des captures de sites web parce que ça à la longue ça vous fait plein de petits fichiers qui se baladent dans votre Zotero. On va aller voir, si j'affiche le document comme ceci, vous voyez ça m'a capturé toutes les images, des fiches de style, et enfin le fichier HTML ici. Ça peut être lourd au bout d'un certain moment. Alors ce que j'aime bien faire, plutôt que de capturer les les snapshots, les, les captures de sites web. Corbeille. On pourrait d'ailleurs paramétrer pour ne plus capturer les prochains sites web. Ça, ça vous évitera de faire supprimer chaque fois. On peut le paramétrer ici. Vous allez recevoir des documents pour bien installer Zotero et paramétrer avec nos recommandations. Alors, plutôt que capturer la page de cette manière-là, moi, ce que j'aime bien faire, parce que j'aime bien avoir une page... Euh, sauvegarder de, de ce que je veux citer, parce que c'est possible qu'un jour, ce, ce site disparaisse. Alors, qu'est-ce que je fais J'ai installé dans mon navigateur une application qui s'appelle PDF Friendly. Il y en a d'autres, mais celle-là est intéressante. Quand je clique dessus, il est capable de me faire un PDF de la page en cours. Ça veut dire que dans un seul fichier cherchable, je vais être capable d'avoir encapsulé tout le style de la page, tout le texte. Toutes les images, tout, tout, tout. Alors, regardez, télécharger le PDF, enregistrer. Si jamais je vais l'ouvrir, et eh bien, c'est ça que je vais joindre dans mon Zotero. Il y a toute l'information dont j'ai besoin dans un seul fichier. Alors du coup, ça alourdit moins le, le votre Zotero. Alors comment est-ce qu'on fait maintenant pour aller le joindre à une référence eh bien, je me positionne sur ma référence avec le petit trombone ici. Je dis « Joindre une copie enregistrée d'un fichier. » Et là, je dis « Je veux ça. » Et désormais, j'ai bien tout mon texte comme ceci. J'ai découvert les dernières semaines qu'une nouvelle extension de Zotero qui s'appelle Zotero Memento permet, lorsque vous capturez la référence, d'envoyer le lien de cette page web à Internet Archive et de sauvegarder cette page à l'intérieur du site web qui s'appelle Internet Archive. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais Internet Archive, c'est une organisation à but non lucratif qui capture le web mondial. Et si des fois, vous remarquez que des pages ont disparu, ou vous dites, tiens c'est bizarre, on dirait que le journaliste a réécrit son article vous pourriez revenir à des versions antérieures, des versions sauvegardées il y a quelques semaines, il y a quelques mois de la page web, et du coup, vous pourriez voir des différences ou même récupérer des pages disparues. Alors, ce qui est pratique avec ce, cette petite extension qui s'appelle Zotero Memento, c'est que ça va envoyer un signal et automa automatiquement capturer la page que vous avez mis dans votre Zotero. Alors, ça veut dire que ben, je ne veux pas faire de sauvegarde dans mon ordi, mais je fais confiance à Internet Archive. J'espère qu'ils ne me laisseront pas tomber. Et euh, la page sera sauvegardée quelque part chez eux sur leur serveur. Alors, comment est-ce qu'on fait pour installer ce petit programme Zotero Memento? Je vais. Alors, je vous, envoie... je vous enverrai le lien. Euh, je sauvegarde l'extension sur mon ordinateur, zotero memento.xpi. Et je vais l'installer comme on installe absolument toutes les extensions Zotero. On en parlera d'autres. Add-on from file. Et je rajoute Zotero Memento. Installé. On redémarre notre Zotero. Et on va en profiter. On va aller sur une autre page de Azure Seism. On va aller ici. Alors, vous voyez, notre superbe page sur Entrack. Je veux sauvegarder cette référence. Eh bien, Maintenant que Zotero Memento est installé, ouais, je pense qu'il doit être quelque part, on ne le voit pas, ici, c'est bon, il est là. Regardez, j'envoie ma référence dans Zotero, et là, success, not avail container Alors, Si je vais ici, dans ma référence, là, on va supprimer la capture locale, et désormais, un ordre d'enregistrement a été envoyé à Internet Archive qui permet de retrouver une capture de cette page qui a été faite aujourd'hui sur Internet Archive. Alors C'est fantastique. Vous faites en plus un travail d'amélioration d'Internet Archive en lui disant, capture ça parce que c'est vraiment très intéressant. Alors C'est bon pour nous et c'est bon pour la robustesse de l'Internet et de la société de l'information. Qu'est-ce que nous avons comme autre méthode pour récupérer des références dans Zotero Eh bien, on pourrait avoir, euh, je vais aller sur mon ordinateur, un dossier avec plein de PDF. Regardez, ici, j'ai quatre PDF que j'ai déjà récupérés dans mes recherches. J'aimerais les verser dans Zotero et que Zotero tente de reconstituer des références à partir de celles-ci. Alors, qu'est-ce que je fais Je prends mon Zotero. Je prends mon dossier avec tous mes PDF, je sélectionne ces PDF et j'envoie tout dans le quai d'arrivée. Alors, je peux les mettre ici ou je peux les glisser ici. Alors, vous voyez. Alors là, c'est un exemple un peu truqué parce que les quatre marches, donc ça fait un résultat de succès à 100 Il a été capable de me récupérer les références de tous les PDF que j'ai saisis. Hein, vous voyez, il y a plein de doublons, parce que c'est les mêmes exemples que j'ai pris. Alors, on va les fusionner rapidement. Hop, hop, voilà. Ah, puis là, du coup, aussi, il me fusionne les PDF, puisque c'est les mêmes. Alors, ça. Voilà. Un petit peu de ménage à faire. Donc, ça me permet automatiquement de récupérer plein de PDF d'un coup. Et si vous êtes chanceux, il vous récupère, il vous fait des fiches, plus ou moins bonne qualité, à améliorer. Et si jamais il vous laisse le, le petit PDF tout seul ici, bien vous allez l'habiller dans une référence comme on a vu précédemment. Autre technique pour récupérer des références dans Zotero. Vous avez un livre entre les mains. Vous le retournez et là, à côté du code barre de la bibliothèque, et le code barre du produit, vous avez normalement l'ISBN du livre, le numéro d'identifiant unique du livre. Si vous ne l'avez pas ici ou s'il si est caché, vous l'aurez aussi dans les premières pages. Et ce numéro en main, vous allez cliquer sur la petite baguette magique là-haut, ici. Et là, vous saisissez l'ISBN. 9, 7, 8, 1, 3, 5, 2, 0, 0, 5, 6, 6, 1. Et hop, vas-y, va me chercher ce livre. Il va se connecter à WorldCat, un super catalogue mondial de bibliothèques. Si une bibliothèque l'a déjà acheté, il vous récupère la fiche. De plus ou moins bonne qualité à aller vérifier. Mais ça vous évite d'aller le chercher dans un outil avec des mots-clés, vérifier, sélectionner. Ça vous sonne de plein de clics. Si vous avez des enfants euh, qui ont euh, un certain niveau de compétences informatiques, eh bien vous pouvez les envoyer et hey, mon coco, un peu d'argent de poche, tu vas, me numier, tu vas me saisir toute la bibliothèque qui est derrière nous. Et comme ça, tout le monde est content Et est occupé pendant cette période de confinement. Alors, donc c'est très pratique. On pourrait faire quoi aussi Eh bien, on pourrait faire une référence entièrement à la main. Tout ça, c'est des méthodes pour l'instant semi-automatique, hein, on repère des ressources, on interroge on les récupère, mais ça ne sera pas toujours possible. Il euh, y a plein de types de documents qui sont très difficilement repérables et euh, exportables dans Zotero sous forme de fiche tout de suite. Par exemple, les publications gouvernementales, ne soyez pas surpris, il va falloir que vous les fassiez très très souvent à la main. Alors, comment est-ce qu'on fait une référence entièrement à la main On clique sur le petit plus vert ici, et là, on dit, je voudrais créer un livre. On pourrait aussi faire d'autres types de documents. Alors, on va aller faire un livre. Je veux un livre. J'écris le titre. Blablabla. L'auteur, eh bien, là, je saisis l'auteur. Il y a déjà des auteurs qui sont rentrés dans ma base de données. Donc, il va me proposer des auteurs existants déjà. Ça peut me sauver des clics. Si je veux rajouter un autre auteur, je fais comme ça. Vous voyez, je rajoute en cliquant un petit plus. Notez bien que les auteurs, ce n'est pas les demoiselles d'abord, les jeunes ensuite, ce n'est pas par ordre alphabétique. Hein, c'est le premier auteur, c'est l'auteur principal. Le deuxième, c'est son collaborateur, etc. etc. Donc vous les gardez bien dans l'ordre dans lequel ils apparaissent ici. Sinon, ils ne seront pas contents parce qu'ils se sont entendus sur « c'est toi le premier, c'est moi le deuxième ». Alors, vous n'allez pas les, les, les réordonner. On pourrait compléter sa fiche. Alors, il y a des champs qui ne seront pas toujours pertinents. La collection, numéro dans la collection, il n'y en a pas toujours. Volume, etc., il n'y en a pas toujours. Édition, il n'y en a pas toujours. Par exemple, si c'est la troisième édition, eh bien je vous invite à laisser juste un numéro. Pourquoi Parce que si vous tapez « 3 third », avec 3RD. Si jamais vous produisez votre bibliographie en français, et bien lui, il va garder 3RD. Si vous la produisez en français, il veut vous garder 3RD en espagnol aussi. Si vous avez fait 3E, et bien il va vous garder 3E, quelle que soit la langue que vous choisissez. Tandis que si vous. Euh, attendez, ouais, j'ai perdu ma référence. Voilà. Tandis que si vous laissez seulement le chiffre, en fait, Zotero va être assez intelligent pour dire « Ah ben, tu le veux dans telle langue, donc du coup, je vais rajouter la particule derrière qui va être la langue que tu as choisie. » Alors, gardez ici juste un nombre euh, simple. Lieu de publication. Alors, c'est utilisé de moins en moins, mais on pourrait marquer ici d'où ça vient. Maison d'édition, Gallimard, pourquoi pas. Une date, 2015. Et là, on aurait le minimum de choses à utiliser. Pour citer un livre. Vous allez découvrir, en fonction de vos besoins, en fonction des bibliographies que vous utilisez, c'est quoi les champs minimum à renseigner pour chaque type de document. Pour un article, pour un livre, donc ça peut varier beaucoup, non seulement en fonction du type de document, mais aussi en fonction du style que vous allez utiliser. Et ça, euh, ben en fait, c'est tellement adapté à votre propre cas que c'est assez difficile de faire un une généralisation. Donc, ça sera à vous d'aller déterminer quels sont les champs minimums à saisir pour faire une bibliographie de qualité en fonction de votre objectif de résultat. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on fait une référence à la main. Si on veut rajouter une pièce jointe, eh bien, on peut toujours le faire ici. Je réfléchis, est-ce qu'il me reste des choses à présenter pour ce premier aspect de récupération de fiches. Oui, il y en a un. Euh, C'est aussi difficile de repérer des chapitres. On vous demande à l'université de ne citer en bibliographie finale que les documents que vous avez lus au complet. Or, si vous n'avez lu qu'un chapitre, ne mettez pas tout le livre. Hein, parce que si on vous pose une question sur un chapitre que vous n'avez pas lu, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. aïe. Hein Alors, vous allez être un peu gêné. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas citer tout le livre, à moins que vous l'ayez lu, vous allez citer seulement le chapitre que vous avez consulté. Alors, c'est quasiment, je dirais, euh, pas impossible, hein. il y en a quelques-unes, mais vous ne trouverez pas de chapitre directement tout fait à rentrer dans Zotero. Comment est-ce qu'on fait Eh bien, on récupère d'abord la préférence du livre, qu'on garde dans Zotero, on ne sait jamais, on a peut-être toujours besoin, et cette référence de livre, comme celle-ci ici, je la duplique. J'en fais un double, volontairement. Mais le doublon, lui, je vais le transformer en chapitre de livre. Alors, oui, j'accepte. Vous voyez, désormais, titre, c'est devenu le titre du chapitre. Alors là, j'écris mon titre de chapitre. Blablabla. Mon auteur... En fait, c'était l'auteur du livre, donc c'est devenu l'éditeur du livre. Hein, vous comprenez que là, c'est l'éditeur d'un livre collectif. Par contre, je peux avoir ici, à la place de collaborateur, on va dire ça, c'est l'auteur du chapitre. Vous voyez, donc là, on a la distinction auteur-éditeur. En fait, vous pourrez ignorer tous les autres rôles, euh, sauf traducteur. Des fois, traducteur, certains styles le comprennent. Vraiment, les deux seuls grands rôles importants euh, d'un. Un document quel qu'il soit, c'est auteur et éditeur. Voilà, Tout le reste, c'est pas très sûr que les styles soient capables de comprendre tous les autres nuances, alors si vous avez seulement deux rôles à choisir, c'est auteur éditeur. Là vous êtes sûr que tous les styles sont capables de comprendre qu'est ce que c'est. Donc là on a pour notre chapitre un titre de chapitre, un auteur de chapitre, l'éditeur du livre toutes les autres choses du livre. Et puis là, on pourrait marquer l'intervalle de page. Alors, notre chapitre, c'est de la page 65 à 89. Voilà. Donc là, on est désormais capable de citer ce chapitre. Ça fait quelques clics. On pourrait se sauver tous ces clics avec un petit outil que j'ai déjà installé, une extension à Zotero qui s'appelle Zutilo, un peu comme Zotero Memento. Zutilo, on pourrait le paramétrer pour avoir la création de chapitre. OK. Et du coup, on lui dit, Zutilo, crée-moi un chapitre. Alors là, il vous sauve des clics. Il fait doublon type de document. Et en plus, il vous fait un lien entre le chapitre et le livre. Vous avez juste à remplir les informations. Ça vous sauve quelques clics. C'est un petit gadget. Et ça nous fait le tour de cette première partie on est désormais capable de connaître toutes les techniques qui nous font gagner du temps pour récupérer des références et se collectionner des références à citer dans, euh, dans Word ou dans LibreOffice. Hein, Zotero est capable de dialoguer avec Word, mais aussi avec le logiciel LibreOffice. Alors, nous allons passer... À la deuxième partie de cette présentation aujourd'hui on va aller voir comment citer toutes ces belles choses dans word je vais faire un peu de ménage ça c'est un peu n'importe quoi on a compris mettre à la corbeille ok j'ouvre word si j'ai installé Zotero et eh bien il a été capable de euh, d'installer un onglet Zotero dans Word. Si ce n'est pas le cas, écrivez-nous. Notre technicien soutien informatique vous aidera à faire apparaître cet onglet dans votre Word. Il y a deux manières de produire une bibliographie avec Zotero. Première manière, très simple, on n'a même pas besoin de l'onglet en fait. On sélectionne des références. On fait un clic droit de la souris et on dit Créer une bibliographie à partir des documents on choisit un style, on va faire le style épier 7, très connu, et on dit copier dans le presse-papier. Copier dans le presse-papier, c'est une manière verbeuse de dire CTRL-C. OK. Donc là, c'est dans la zone mémoire du copier-coller, et là, je vais dans Word, et là, je fais coller. Accueil, coller. Alors, le coller que j'aime bien, c'est celui-là. Coller, fusionner. Je pourrais coller du texte brut, mais là, je perds les gras, les italiques, les soulignés. Je pourrais coller du texte euh, comme ceci. Ah, alors là, en fait, celui-là, c'est intéressant parce que dans le style épillé, il y a une sorte de mise en forme des paragraphes. Alors, c'est peut-être celui-là que je vais choisir. Mais euh, celui-là peut être intéressant aussi. Le coller, fusionner, euh, ça vous permet de coller et d'adapter le texte de départ au style de l'arrivée. Donc, il va garder la même, les mêmes polices, les mêmes paragraphes, les mêmes interlignes. Alors, souvent, euh, ça peut être très intéressant de faire des collets fusionnés. Mais là, en fait, le style épié a des, des, des spécifications spéciales sur la manière de présenter les paragraphes. Voilà. Donc là, il me fait une bibliographie parfaite à condition que les références sont bien nettoyées. Si jamais il y a des choses qui sont erronées dans ma référence, eh bien, ça sera répercuté ici. Vous voyez, par exemple, ici, il manque l'année. Je n'ai pas été capable de repérer à quelle année le, le, la personne a écrit euh, cette page web. Alors, du coup, il fait SD, sans date. Là aussi. Alors, ça, c'est une première manière de faire une bibliographie. On pourrait faire ce copier-coller dans n'importe quoi. On pourrait le faire dans un email qu'on envoie à son prof, on pourrait le faire copier-coller comme ça dans une demande de bourse PDF, on pourrait le faire dans un fichier texte, sur un site web, en commentaire, n'importe quoi. Alors, c'est très simple, c'est un petit peu rudimentaire, mais au moins on peut déjà faire des choses très simples sans s'embêter se, sans avec Zotero. Maintenant, on va voir une deuxième technique. Et c'est là où on va avoir besoin de l'onglet euh, Zotero ici on va pouvoir rédiger notre thèse, notre mémoire, notre travail de session. Que vous fassiez quelque chose de 10 pages ou de 500 pages, eh bien, ah, ça, ici. Eh bien vous allez être capable de, euh, de demander à Zotero de vous accompagner, de vous sauver un temps considérable. Alors, euh, ici, je cite une idée géniale qui provient d'une source que j'ai lue, et dont j'ai fait une fiche Zotero. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, cliquer sur Add Edit Citation. La première fois, il me dit quel est le style que je veux utiliser. On va utiliser le style APA, qui fait un style auteur date, dans le texte. OK. Et là, je vais interroger ma base Zotero. Alors, ça a commencé par H, O, l'auteur. Ah oui, voilà. Je vais prendre celui-là. Hop. Entrée et je continue à rédiger blablabla je, ré... Alors là, je fais une paraphrase je cite une idée qui est dans un note de mes références Zotero add citation on va prendre celui-là blablabla on va rajouter un troisième document add citation ah mince, là je ne me souviens plus du tout c'était quoi le nom du titre ou l'auteur euh, Alors, on va céder, on va aller dans Zotero, on clique sur le Z rouge, on demande une vue classique. Ah, ben non. on peut même aller naviguer dans son Zotero, vous voyez. Si on avait des collections, puis là on sait où est-ce qu'il est. Ah, c'est celui-là que je veux. Comme ça. Etc, etc. Quand vous êtes prêt, quand vous voulez, on pourrait faire une bibliographie final. Bon, ben là, on va l'appeler bibliographie, c'est plus joli. Voilà. Donc là, Grâce. Et, hop. et ici, je vais insérer une bibliographie de tout ce qui a été cité au moins une fois dans mon texte précédent. Et voilà. Selon le style épi. C'est fantastique. Alors, vous irez boire euh, des bières ou du petit lait et vous trinquerez en l'honneur des bibliothèques pour tout ce temps sauvé, du temps de qualité hein, parce que de mon temps on est obligé de faire tout ça à la main alors désormais si vous investissez un petit peu de temps pour apprendre le logiciel Zotero, il va vous faire quand même le travail de, de force de faire toutes ces choses fastidieuses ou, ou une grande partie du moins si je rajoute maintenant des références on va les récupérer on va prendre ça. Hop, vous voyez, il vous insère les références. Ici, par ordre alphabétique, du premier auteur. Automatiquement. Donc ça, c'est un document qui est capable de dialoguer avec Zotero. Si jamais vous voyez qu'il n'a pas fait le travail de récupération des informations, vous pourriez lui dire « Refresh ». Puis là, il va aller remettre à jour tout le document. Si vous êtes avec une thèse de 500 pages, ça peut être un petit peu long chaque fois que vous rajoutez une nouvelle référence, parce que du coup, il va tout re, rafraîchir et tout remettre à jour. Alors, ce que vous pourriez vouloir faire, ça serait aller dans les préférences, ici, et puis vous décocher la mise à jour automatique. Comme ça, il ne fera une mise à jour que quand vous le dites vous-même manuellement en cliquant sur Refresh. Ça, c'est pas quelque chose qu'on voit quand on a 10-15 pages, mais quand vous avez 500 pages de, de référence, ben, ça vous permet de sauver chaque fois, un temps de, de rafraîchissement qui peut être un peu ennuyeux, comme ceci. On pourrait maintenant aussi très facilement changer de style. Regardez, imaginez que là, vous soumettez votre article à une revue scientifique qui vous demande le style épier. Vous leur envoyez et vous êtes rejeté avec des commentaires. Alors, du coup, vous incorporez les commentaires et vous soumettez à une autre revue qui, elle, demande un style de note de bas de page comme celui de Chicago, par exemple. Alors, on va tout de suite prendre ce document-là, et puis on va rajouter, on va changer, on va dire, je ne veux pas le style épillé, je veux le style Chicago Full Note, qui est un style de note de bas de page, c'est l'un des principales. Alors, je clique sur OK. Et là, on peut voir que, non seulement j'ai une bibliographie finale, mais j'ai aussi des notes de bas de page pour tous les éléments. On pourrait aussi demander à nous faire un style de type numéroté, comme Vancouver. Et là, on a comme ceci. Alors, Zotero est capable de passer de n'importe quelle famille de style à n'importe quel autre. Et là aussi, de vous faire gagner un temps considérable. À condition, je vous le rappelle, que les références soient bien validées, vérifiées, nettoyées. Qu'est-ce que l'on pourrait voir d'autre avant de passer à la séance de questions Ah oui, on va repasser au style auteur-date pour faire apparaître quelque chose de très important. Voilà, donc auteur-date ici. Euh, on va prendre un livre mailleur, comme ceci. Notre livre ici, c'est peut-être un livre de 500 pages. Bon, on, on va même dire que dès que le document fait plus de 50 pages, c'est très bienvenu de marquer à quelle page vous avez trouvé l'information. Si vous citez un chapitre, si vous citez un article, c'est pas la peine. Votre lecteur, il va être assez grand, il va se débrouiller. Si vous citez une référence qui est dans, euh, dans ce document, eh bien, il va retrouver l'information assez rapidement. Si par contre, vous citez un document de plus de 50 pages, eh c'est faire preuve de précision, de rigueur, de traçabilité, et puis ça montre aussi que vous avez vraiment lu le document, d'indiquer à quelle page vous avez trouvé l'information. Alors là, je clique sur Mayer 2010, et je vais recliquer à nouveau sur Edit Citation. Ça me réouvre la fenêtre rouge. Et là, je viens sur la puce bleue, et je dis que j'ai trouvé ça à la page 498. Et là, en fonction du style, eh bien, il va vous formater la page. Alors comme je dis souvent, citer c'est bien mais citer bien c'est mieux et tout ça, eh bien ça prouve que vous êtes sérieux, rigoureux et que vous avez bien lu le livre. Donc c'est très bien vu. N'hésitez pas à faire ça, c'est très bon. Il existe ici un petit bouton qui s'appelle unlink citation. Qu'est-ce que ça fait Eh bien ça va casser tous les liens entre Word et Zotero. Alors Parfois, vous voulez le faire, par exemple, vous voulez l'envoyer à un collaborateur et vous voulez être sûr qu'il lise tout bien. Alors, euh, vous pourrez lui envoyer le document comme ça, ça, doit, ça pourrait suffire, mais des fois, il dit « Ah non, non, euh, je n'arrive pas à tout bien lire ». Alors, on va faire en sorte de transformer tout ce document-là en euh, texte brut. On va d'abord créer une copie de travail. je n'ai rien enregistré depuis tout à l'heure. On fait ça, vraiment, on n'a peur de rien. Alors, on va aller sur le bureau... On va l'appeler A-A-A-A-A, enregistré. Donc ça, c'est ma copie de travail, vous voyez. Quand je clique sur les choses dynamiques, je vois bien que ça, ça bouge. Je vais maintenant créer une copie enregistrée sous, au même endroit, et on va l'appeler AAA sans Zotero. Comme ça, on va bien savoir, quand on lit le type de euh, le fichier, que c'est bien la copie sans Zotero. Et dans cette copie sans Zotero, eh bien, on va aller cliquer sur Unlink. Est-ce que vous êtes sûr Parce que là, il n'y a pas de Undo. On ne peut pas revenir en arrière. On ne pourra pas revenir. Alors, il faut avoir une copie de sauvegarde. Et là, on dit OK. Et là, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, que c'est devenu du texte brut. C'est exactement le même, sauf que là, il est figé. Et on ne peut pas revenir en arrière. Alors, faites attention avec ce dernier bouton ici, Unlink Citation et on enregistre et on l'envoie à son collaborateur. J'en profite aussi ici, c'est aussi une bonne méthode à faire, parce que ça vous force à ne pas récupérer la copie qu'on vous renvoie. On vous invite, si vous avez des documents Word à, faire, à utiliser en collaboration, eh bien, si vous envoyez une copie à quelqu'un, ne repartez pas de la copie que celui-là vous a envoyée. Des fois, on est tenté de reprendre les corrections qu'il a fait, valider, valider, valider. Pourquoi Il faudrait qu'un document Word, parce que c'est un format propriétaire fermé et qu'on n'est pas capable d'aller dedans pour le débugger et d'enlever tous ces problèmes, il faudrait pas qu'il se balade d'un ordinateur à l'autre et d'un système d'exploitation à l'autre, Mac, PC, PC, Mac, ou bien d'une version Word 2011, Word 2016, Word 2013. Il faudrait toujours rester avec le même ordinateur, avec le même Word. Ça va éviter de rajouter des codes qui sont cachés, que même nous on n'est pas capable de voir, et qui peuvent sur le long terme euh, polluer le, le document et corrompre la table des matières, la pagination, etc. Ou même la gestion des styles Zotero. Alors, essayez de rester avec votre fichier Word tout le temps le même sur votre ordinateur. Les copies que vous envoyez, vous les ouvrez à côté et après vous repiquez vous-même à la main toutes les modifications qu'on vous demande de faire dans un fichier qui est toujours lui ouvert par les mêmes choses sur votre même ordinateur. Ça ne fera pas des miracles, mais ça va, je pense, enlever beaucoup, beaucoup de problèmes, surtout si vous restez plusieurs années comme une thèse de 500 pages euh, sur le même document Word. Là, avec le temps et les manipulations, les possibilités de corruption du fichier dans un format euh, Bill Gates euh, DocX euh, fermé et propriétaire, mais surtout fermé ça. Eh ben, Donc euh, Pour éviter les pleurs et les grincements dedans, essayez de rester toujours avec le même programme et le même système d'exploitation pour l'édition de vos documents. Alors j'ai beaucoup parlé, je vais m'en laisser un peu pour demain, où on verra à mon avis un aspect encore plus intéressant. On a fait du clic-bouton aujourd'hui, demain on ira voir comment avoir des bonnes méthodes et des bonnes techniques pour gérer, trier, classer et annoter toutes ces références. Alors, je vais passer la parole à Marie-France. Marie-France, est-ce que tu es capable de parler? Est-ce que tu as ton micro qui est actif? Marie-France, unmute. Vas-y. Ah, salut Pascal. Oui, bonjour. Oui, là, bon, OK, bonjour à tous. Alors oui, il y a quelques questions. Euh, la première, euh, oui, c'est par rapport à, au site web, euh, même si tu as fait un PDF toi-même pour le site web, il faudrait quand même citer la page web dans ma bibliographie et non pas comme un PDF. Citer comme une page web plutôt qu'un PDF. Absolument, absolument. Ouais. Alors, c'est un très bon point. On va aller voir dans Zotero comment est-ce que Zotero a compris en track, quand j'ai fait la capture, en track vous voyez bien ici qu'il a type de document page web. Donc, il va vraiment utiliser la manière de le citer page web. Donc, par exemple, avec certains styles, vous aurez URL, consultez-le. Là, vous voyez que la référence est très sommaire. Voyez, par exemple, Azure Séisme, ça, c'est pas le nom de la page, c'est le nom du site. Alors, je l'enlève ici, couper, coller. Si je fais ma petite enquête, je vois que cette page a été créée par M. André Laurenti. Donc, qu'est-ce que je fais Je sélectionne... Aïe, aïe, aïe j'arrive pas. Alors, on va le taper à la main. Là, on fait Laurenti, André. Si je fais ma petite enquête, je m'aperçois qu'il a rédigé cette page en 2011. Donc là, je pourrais l'indiquer. Et là, vous pouvez la citer dans votre document Word. D'ailleurs, on va aller regarder à quoi ça ressemble avec le style épine. Alors, je me positionne ici. Euh, non, ça, c'est le document sans code Zotero. Donc, là, on n'enregistre pas. On va ici. Le AAA. Et je vais, dans l'onglet Zotero, ajouter Laurenti. Voilà. En track. Alors, vous voyez, c'est comme ça, selon le style API happy, 7 happy que la référence est faite. Et de, avec la version 6, on demandait à ce que vous mentionnez consultez-le, mais avec la version 7, c'est quelque chose qui a disparu. Est bon? Prochaine question. Oui. Euh, comment saisir une loi ou une jurisprudence dans Zotero à partir de bases comme Souquidge? Mmh. Oui, alors, si vous êtes dans le domaine du droit, euh, il va être spécialement, il va être important d'être spécialement attentif à la manière dont vous utilisez chaque type de document et dans quel champ vous rentrez les références. Alors, comme c'est extrêmement complexe, mais que les règles sont quand même assez simples à suivre et assez uniformes, les bibliothécaires de la bibliothèque de droit de l'UDM on crée un document dont je vais laisser le lien euh, plus loin. En... Ben, en fait, quand vous allez retourner sur la page pour vous inscrire sur la formation d'aujourd'hui, euh, d'ici ce soir, il y aura l'enregistrement vidéo euh, et vous aurez aussi des liens pour aller plus loin. Parmi ces liens, vous en aurez un qui va vous expliquer quel champ utiliser et quel type de document en fonction de ce que vous avez. Si c'est une loi, si ça vient de Soplige, si ça vient de Caige, etc. etc. Alors, vous aurez un tableau qui va vous expliquer quoi mettre et où. Okay. Alors, bravo à nos bibliothécaires de droit qui ont fait vraiment un super travail pour ça. Prochaine question. Mm -hmm. Oui, euh, je me demandais si nous pouvions ajouter des informations supplémentaires lors de la création d'une bibliographie, notamment la cote du document. Ou, alors, il est possible il est toujours possible dans Zotero de rajouter des informations, et des fois dans des champs qui sont un peu sous-utilisés, parce qu'il y a des champs qui sont utilisés pour euh, la citation bibliographique, mais il y a aussi des champs qui sont utilisés juste pour euh, la gestion. Alors, euh, on pourrait par exemple, dans, on va prendre un livre, vous voyez, très souvent dans les types de documents, vous avez archive, euh, archive, pardon, localisation dans l'archive, Catalogue de bibliothèque, cotes, autorisation et extra. Extra, c'est même une grosse case. Alors, tous ces champs-là sont disponibles dans presque toutes les références. Et vous pouvez les utiliser pour mettre de l'information. Ça, c'est pour saisir l'information. Maintenant, comment faire pour la voir apparaître dans un style bibliographique Alors là, vous n'aurez pas le choix que d'aller modifier le style bibliographique Zotero. Alors, la méthode est un peu complexe, mais c'est possible. Est -ce, comment est-ce qu'on fait ça On va sur « CSL Editor euh, où ». Où est-ce qu'il est là. On charge un style existant, et on va aller rajouter à la fin des références que l'on veut, euh, le champ que l'on veut voir apparaître. Alors, c'est quand même un petit peu de manipulation technique, euh, souvent ce qu'on fait nous dans les bibliothèques, c'est qu'on a au moins un ou deux experts à l'UDM qui savent faire ça, et on va le faire pour vous. Par contre, ça peut prendre du temps. Alors, euh, là en ce moment, on est un peu chargé, mais euh, si vous n'arrivez pas à le faire vous à la main, écrivez-nous, et puis on va le rajouter dans nos tâches, et puis on va essayer de vous expliquer comment faire, ou même le faire pour vous, pour ajouter des champs à des références qui existent déjà. Ok, merci. Euh, oui, une autre question. Une fois la bibliographie copiée dans Word, si jamais on repère une erreur, faut-il la corriger dans la bibliothèque dans Word, dans la bibliographie dans Word ou directement dans Zotero? Ah oui, très bonne question. Alors, si vous voyez qu'une référence a une erreur, par exemple, ici, Mayer, il me manque un auteur. Oh, mon Dieu, j'ai son collaborateur. Alors, je vais ici dans Zotero. Je rajoute, alors le collaborateur, c'est... Oui, je l'avais mis en collaborateur, mais en fait, c'est un auteur. Hop. Alors, on le remet en auteur. Et comme la référence a été modifiée, si je fais un refresh maintenant, mm -hmm. eh bien, il va être capable de le remettre à jour tout seul dans Word. Très pratique. Mm. Et une dernière question. Que signifie type de site, de site web Qu'est-ce euh, ouais, que signifie « les... euh, ah oui, euh, euh, est... euh, type de site web » peut-être les Ah oui, mm effectivement. -hmm. Ça, c'est un champ que je n'utilise jamais. Certains styles, j'ai vu, l'utilisent. Vous pourriez avoir ici « type de site web »« blog ». Mais ça, je ne l'utilise pas parce qu'en fait, il y a déjà un type de document qui est « billet de blog ». Ça pourrait être aussi « forum » comme un forum, où les gens échangent. Mais je crois qu'il y a un type de document ici qui est assez proche de ça. Non, alors, forum, on pourrait l'indiquer. Ouais. Euh, mais c'est un champ que moi, je n'utilise pas. Donc, euh... Et ce n'est pas sûr même que le style l'utilise. Regardez, si je tape forum, c'est un site web de type forum. Alors, ce n'est pas le cas, là, mais on va voir est-ce qu'il l'affiche avec le style épié. Ah oui, ouais, il met entre crochets. Ouais, ça peut être une information complémentaire. Alors, euh, c'est à vous de voir. Mais en général, c'est quoi comme type de site web qu'on peut avoir bah, Ça peut être site personnel, forum, site officiel. Donc, tout ça, ça sera de l'information un petit peu plus enrichie, complémentaire, qui, dans le cas du style épillé, sera affiché entre crochets. Mais si je passe avec un autre style, comme par exemple Chicago, qu'est-ce qu'il va me dire ah, il le met aussi. Ok, alors on va prendre un style très sobre, comme le Vancouver. Je suis sûr que lui, il ne va pas le mettre. Euh, où est-ce qu'il est, qu il est Ah, ah ouais. alors allez, vous met Internet. Mais ça, c'est lié à la référence. Mais par contre, Forum, lui, il n'a pas mis. Alors, ça va être en fonction du style que vous voulez produire, que vous allez voir aussi comment renseigner les champs. Bien. Merci. Alors, il n'y a pas d'autres questions Alors, Excellent. Merci. Alors, si aujourd'hui ça vous a été très pratique, je peux vous dire que euh, dès le moment où vous avez plus de 50 références, vous allez voir que l'atelier de demain va être aussi très très pertinent pour vous. Vous allez voir comment faire pour euh, re retrouver facilement des références que vous avez saisies, les annoter, comment produire des rapports et sortir les informations de Zotero. Par exemple, si vous faites des revues de littérature, euh, trier, classées, organisées, hiérarchisées, on ira voir tout ça demain. Alors, euh, c'est un rendez-vous demain 10h. Passez une très bonne journée.